Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans le cinquième épisode euh, de euh, notre ville sur City Skyline. Euh, dans le dernier épisode, on avait euh, fait un petit peu le raccordement euh, par rapport euh, euh, là, aux touristes qui viennent et tout dans la ville, les trains souterrains incroyables. Euh, et là, on a une demande euh, du bureau et d'entreprise euh, ultra élevée. Et je suppose qu'il n'y en a pas assez, et ben non. Du coup, par exemple, ça, ça part en bureau. Ça, ça part en bureau. Et ça, ça part en bureau. Voilà. Allez, c'est parti. Euh, ouais. En tout cas, notre petite ville, elle, elle avance bien. Euh, ouais, ouais. Euh, pendant la semaine, je sais pas encore quand. Je pense que je vais sortir une petite vidéo, parce que là, juste avant, on vient de faire business tour avec euh, les potes il y avait rien qui marchait hein, vraiment euh, tout était cassé discord était cassé et tout enfin bref voilà infâme et je vous ferai euh, une petite vidéo sur sa euh, montée euh. voilà bon alors euh, comment ça se passe sinon là il y a un petit peu de gens qui viennent ou pas oui on va un petit peu mettre un peu plus vite sinon euh, l'électricité on va un petit peu revoir un petit peu s'il y avait des euh, trucs qui manquaient L'électricité, tout va bien. Euh, L'eau, tout m'a l'air bien. Euh, les poubelles, tout va pour le mieux aussi. Euh, on va peut-être en remettre une quand même. Genre là. Voilà. Euh, la santé. La santé, tout va à peu près bien je pense. Qu'est-ce que c'est que ça Allez, Les gens sont malades un peu là, mais bon. Il peut rien, hein, voilà. Euh, la santé, ça va à peu près. Les services funéraires, ça va bien. Euh, et pour ce qui est euh, des pompiers. Oui. Pompiers, pompiers. Pompier. Oui. Alors, les pompiers là. Là, il en manque un peu. On hein. va se mentir. Faut... Voilà, un petit pompier là. Ça c'est beau, ça. Euh et la police euh, la police tout est bon ah ça manque un petit peu de gens hein. en tout cas on gagne pas mal d'argent donc c'est plutôt pas mal euh, ça nous permet de construire des trucs bien après voilà on va mettre un petit commissariat ici on va, euh, on, va, on va on va on va regardez les écoles les écoles euh, il manque ça manque d'école ici hein. ça manque même cruellement d'école ici là c'est une école et on va en remettre une euh, ici euh, euh, là voilà ah là, là ça fait déjà un petit peu plus de gens qui peuvent aller à l'école euh, pour les collèges les collèges c'est pareil ça manque un peu euh, euh, ouais là ça va à peu près c'est là surtout qu'il en manque un c'est bah, le nouveau quartier en fait y a pas de place pour un médecin. Essayer d'en mettre un là. Genre là comme ça. Euh, mais quand on aura assez d'argent, l'université. L'université, bah. Euh, Il n'y a personne qui est encore à l'université. Ah mais ça va pas du tout. Bah non, ça va pas du tout. Il faut faire une université quelque part. L'université. Ouais, bah d'abord un collège. Euh. Là. On va mettre encore plus vite. Euh, ouais, sûr que ouais, euh, là il n'y a plus personne qui peut aller au collège et à l'université, on est un petit peu on est un petit peu euh, nul au niveau euh, au niveau des établissements apparemment. Euh, là allez. 4000, voilà, on met un collège ici. Euh, ça mettra un petit peu plus de capacité, on essaiera d'en remettre un autre plus tard, mais là on manque cruellement d'argent euh, au niveau euh, du reste. C'est bon, ça c'est les, les, euh... les parcs. Les parcs Les parcs, les euh... parcs, les parcs, c'est pas ouf non plus hein. Non je sais pas ce que j'ai foutu avant là mais.. C'est pas GG ce sky. Hein. Euh. ouais. Hum -hum. Peut-être ça. Un petit terrain de jeu là. Et on va faire un parc pour chien. Voilà. Les gens seront déjà un peu plus contents. Ici. Si on a la place. Voilà, on va faire un petit truc, chap. Les gens vont être ultra contents. Ouais, bon, voilà. C'est déjà bien, hein. Euh, pour le budget qu'on a, c'est plutôt pas mal. Bon, alors. Euh... Ouais, ouais, ouais. Poupidou, alors euh, au niveau euh, de ce que je voulais faire dans cet épisode, donc euh, je voulais déjà voir, il y a euh, notre il est où Il est là, notre petit barrage qui marche bizarrement. Euh, il fonctionne plus, d'accord. Il ne fonctionne plus. Pourquoi donc euh, Non, c'est là, c'est là. Bah, L'eau s'est arrêtée. C'est assez étrange, euh, la mécanique des barrages. Euh, je dois vous avouer. Euh, voilà. Bon, on va le casser du coup. Hein. S'il fonctionne pas, voilà. Ça va faire un rat de marée. Waouh marée, regardez ça, c'est beau. Hein. Glou, glou, glou. Et bim. Bon, alors. Euh, ouais. Là, ça va, ça va recouler partout euh, à l'infini dans la rivière. Bon, alors euh, au niveau de la gare, est-ce qu'il y a des touristes qui viennent un petit peu euh, Des touristes, c'est où Touristes, c'est là Touristes Ouais, ça visite un petit peu. Euh, att attractivité de la ville, 14%. Est-ce qu'il y a des endroits attractifs euh, Pas trop, hein, j'ai l'impression. Ok. C'est pas très très attractif notre ville. Est-ce qu'il euh, y a... Euh, trafic routier, il y a toujours des problèmes hein, dans ces rues-là. C'est assez compliqué euh, faire des trucs comme ça. Euh... Ici, on va essayer si on peut. Oui, on peut... On peut. Ah Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. On peut améliorer. Euh... Ouais, c'est problématique. C'est très problématique. Est-ce que là, c'est rouge Là. Euh, non, ça va. C'est surtout rouge ici. Ah, et on peut pas faire grand-chose. On peut pas faire grand-chose, c'est notre point principal. Euh, on verra, on verra. Mais bon, pour l'instant, euh, ça va. C'est pas problématique. Euh, on va essayer... Voyons voir, est-ce qu'on peut acheter... Non, on peut pas acheter d'autres cases. On va essayer de développer une autre petite ville à un autre endroit euh, que celle-ci. Juste un peu, peut-être. Euh, voyons voir comment on pourrait faire. Déjà, toutes ces éoliennes-là, je pense que... Oui, parce que ça fait du bruit. Hein. Vraiment, les éoliennes, c'est bien mais ça prend de la place, ça fait du bruit et ça gêne surtout l'expansion de la ville vers euh, la côte. donc ce qu'on va faire c'est que on va faire ça, on va faire de la place vers la côte et ensuite euh, quand on aura plus de place vers la côte, on va euh, exp expandre. Et je pense c'est doit être ça. on va, euh, bah, bah, enfin, bon, on va diriger notre ville, enfin on va diriger une autre ville. là faire ça euh non on va même faire on va même faire ça On va faire une route droite, là. Comme ça. Euh, là, ça doit être bien. Là, on va peut-être faire une espèce de raccord un peu plus propre. Comme ça, voilà. Ah oh, oui, ça devrait aller. Hein. On va faire un petit raccord comme ça. Là, là. Hop. Je sais pas comment on peut faire exactement. Mais en tout cas, euh, on va essayer. Hum -hum. Hum. Hep, voilà. Alors, bon, on fait des routes un peu, un peu. un peu étranges, Il hein. Faut dire ce qu'il y a au bout d'un moment. Là... Hop, hop. Hop. Hop. Non, on va pas faire ça juste faire ça, en fait. Voilà. Ça, ça paraît pas mal. Alors, ensuite, là, ici, on va faire des maisons. Ici, on va faire euh, encore plein de maisons. Ici, c'est toujours des maisons. Ici, c'est des maisons. des maisons aussi. J'avais j'ai fait plein de maisons en fait. Je suis en train de me rendre compte. Ah ici c'était pas des maisons, ici c'était des bureaux. On arrive dans la partie bureaux. Hop, hop hop hop hop. Là là, j'ai fait des bureaux aussi. Il euh, faudra que je raccorde l'eau aussi. Oh là là. Hop hop hop. On va faire un petit peu de maison là. Faire peut-être une petite route, genre comme ça. Là. Voilà. Tout droite. Euh, alors, on va faire.. Euh... Là, j'ai oublié de mettre un bureau. On va faire des bureaux tout là. Voilà, parce que. Hey, dis donc les gens, ils demandent de ouf des bureaux pêche c'est assez étonnant enfin euh, pas que des bureaux des entreprises en général mais c'est ouf comment ils demandent genre euh, industrie tout ça j'en ai peut-être vraiment pas fait assez pour ma ville parce que là je me dis euh, euh, vu comment ils en demandent euh, ils doivent en avoir besoin tout le temps quoi. voilà bon là j'ai ça et ça et ça, mais après je sais que ça va faire un peu moche, au bord de l'eau, je sais pas comment, je sais pas, on verra, on verra ce que ça rend, sinon j'ai une idée. En tout cas, on va refaire des bureaux ici. Voilà, hop, hop, hop, hop, on va faire une énorme zone de magasin pour plus qu'on ait besoin d'en faire une. Ah non, je sais, face à la mer, on va faire des bureaux. Comme ça, voilà. Hop, hop, hop, hop, hop. Voilà. Ici, on va refaire des bureaux. Toujours toujours plein de bureaux, hein, parce qu'ils demandent des bureaux à l'infini. Donc, il faut leur faire des bureaux à l'infini. Plein de bureaux. Des bureaux, des bureaux, toujours plus de bureaux. Et puis, attention, je vous surprends, on fait des maisons ici. Maison, maison, maison, maison, maison. Euh, alors, euh, ici. Donc on va refaire un petit peu de magasin. Si jamais le magasin veulent s'incruster. Des bureaux. Bureau, bureau. On va faire de bureau là. On va faire là, là, là. Et là après on va faire des maisons là, là, là. Et ici. Hop. On va essayer de faire euh, le raccordement à l'eau euh, du coup. Hop. Hop. Hop. Oui, tu, tu es là. J'arrivais pas à attraper le tuyau. Et là. Voilà, ensuite. On faire... Ah, voilà. le raccordement à l'eau. Hop. Hop. Hop. Et voilà. Du coup, là, il y a de l'eau partout. Euh, donc c'est bon. Euh, alors... Niveau électricité, ça devrait aller aussi. Au niveau euh, poubelle, ça arrive à couvrir partout. Niveau santé. De euh, toute façon, on n'a plus d'argent, donc euh, il va falloir. Il va falloir se resserrer la ceinture un petit peu. Euh, voilà. Alors. Comment ça se passe Là, il n'y a plus d'électricité. C'est normal. Comment faire Bim. Bim. Hop, voilà. Jusqu'à ce que l'électricité vienne ici. Pour l'instant, il faut que les gens s'installent un petit peu euh, dans ce quartier-là. Euh, ouais, il faut que les gens s'installent un petit peu dans ce quartier-là. Au niveau de l'électricité, on est à 415 000. Enfin, en tout cas... 160, 112, 160 000. Si on fait 112 000 x 2, ça fait 224 000 plus un petit peu d'éoliennes. En vrai, ça devrait aller, ça devrait tenir même au minimum du la production. On essaiera d'en rajouter un après, mais là, vraiment, on n'a plus le budget. Bon, alors, une clinique. à faire une clinique, euh, même un hôpital, en fait. ça, on va couvrir un petit peu toute la zone. alors par contre, il faut que j'ai assez d'argent, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que nos prêts, nos prêts, comment ça se passe Voilà, on va contracter un prêt. Un prêt pour construire un hôpital. Ça va. Hop, euh, on va construire un crématorium. Euh, ici. Pas face à la mer non plus. Voilà. Voilà, on va construire euh, une caserne, ça devrait aller peut-être là. Voilà. Euh, un poste de police. Ça, il en aura besoin forcément, c'est des bureaux. On va le faire là. Et euh, des écoles, des écoles, des écoles. Des écoles, c'est... Waouh. Les écoles, c'est wow. compliqué. Hein. Et vraiment tout ce qui est école et tout, c'est compliqué à gérer. Euh, collège aussi. Euh, ouais Alors, l'électricité, est-ce que c'est arrivé Non, c'est pas ça que je veux. Ouais, l'électricité, c'est bon. Donc, hop, hop, hop. Voilà. Voilà, Est-ce que ça tient le coup Ça m'a l'air. Ouais, ça a quand même l'air de tenir le coup ici ça ça ne sert plus à rien hop, hop. voilà euh, ok alors ça a l'air d'être bon on tient bien le choc euh, on est remonté presque à 10 000 voilà on est remonté à 10 000 de de gains financiers euh, pour le euh, euh, on va essayer de faire des quais. Je sais plus comment c'est exactement... C'est ça, ouais. Est-ce que genre du coup, si on fait ça... ce serait bon ouais on va essayer un truc bim bim bim on va essayer de faire des quais euh... des bokeh sur notre ville euh, non c'est pas bon du tout Là, là, là, euh... et après, on va essayer de faire des quais aussi ici. J'espère que ça. J'ai même pas regardé si, si, si on pouvait les poser sur le quai après ça. Ah, bravo, Sky. jusqu'ici voilà alors on va regarder une pompe est ce qu'on peut la poser oui hop hop, hop. euh là. là là là là là ok alors ensuite les verseurs de machin truc Ah, on peut en faire là 1 2 euh, on peut pas en faire plus c'est très dommage voilà 1 2m euh bien faire un troisième mois voilà voilà c'est bon ça ça c'est bon du coup là ça fait pas trop moche Bah non ça va bon ça va. ouais c'est bon ça va là du coup euh, est-ce que ça a un petit peu amélioré le truc euh... Euh, ouais vite fait quoi bon, déjà ici la côte est moins moche mais bon enfin c'est un peu bizarre là c'est ça doit être ça doit être parce que ça pompe je pense Mais bon, au moins ça fait un petit, quai, un petit quai en béton un peu propre. On va construire, on a 25 000, on va construire un collège. Coucou, c'est moi, collège. Euh... Ouais. Oh, 6 000, hein. 6 000 sur 5 000. Et là, 3 000 6 sur 3 On va te faire une école, mais bon... C'est compliqué, hein vraiment très compliqué euh, alors euh, hop. voilà là ça doit être bon on fait des trucs comme ça, du coup, ça va faire quelques petits immeubles en front de mer, mais bon, au moins ça a peut-être un petit peu amélioré le truc quoi. Bon, allez, hop, voilà, ça c'est pas mal. On a fait un petit truc comme ça. Bonjour euh, Mix Gaming Pro. Euh, bienvenue à toi. On est actuellement en train de faire du city Skyline. On est en train de galérer sur notre ville. Euh, on manque un petit peu d'argent pour construire des écoles. Euh, et voilà. Voilà actuellement ce qu'on est en train de faire. Tiens, par exemple, là, il n'y a pas d'école. Et pour le collège aussi. Et euh, là, il y a un feu. Est-ce euh, il y a des pompiers Ouais, ça va. Euh, alors, euh, police euh, et Noé, non, on était bien à école, collège, tout ça. Euh, collège, collège, où c'est qu'il en manque un Un peu là. Là, de toute façon, je peux rien faire. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est compliqué. On va faire un là. Ça va Bah oui, ça va très bien. Et toi Moi, je veux bien. J'ai ma petite fille. Voilà. Euh, hop. Ok, alors. Euh, hop. Hop. Hmm. J'adore faire des routes moches. C'est ma passion dans la vie. Hop, route moche. Bim. Voilà. Alors. On va remettre un petit peu de maisons ici. Hop, voilà. Des maisons, des maisons. Toujours plus de... Pourquoi ça ne veut pas là Oui. Toujours plus de maisons. Hop, hop, hop, hop, hop. Voilà, des maisons ici. Des maisons. Plein de maisons. Euh... Hein ah Ok, ici des maisons, ici on va mettre des bureaux, parce que c'est, euh, voilà. Hop, hop. Bim, oui, bah ça va, bah si ça va bien. Tout va bien. Hop, hop, hop, hop, On va faire des bureaux, Faut qu il qu'il me demande d'en faire partout. Ah, je pense que j'en ai mis assez, des bureaux chez lui, oh. Ah. Et hey, il y en avait partout des bureaux tout à l'heure. Hey, fais ici du bureau par-ci, fait des bureaux par là. Ah c'est bon ça va. Hop hein. hop hop hop. Hop hop. Bim. Voilà. Alors, ensuite, ici, on va mettre des maisons. Et ici, des maisons aussi. Voilà. Hop, hop. Ah, c'est bon ça ça c'est bon euh, alors quoi ça ressemble là Là il y a un petit bout de terre qui est passé. ah bah ça c'est quand ça aspire putain ça, ça aspire tout là quoi Waouh. alors bah notre ville avance bien on a 98 000 on a euh, on a pas mal de trucs on va pouvoir faire une... enfin une université après avec plus de 2000 personnes dans, euh, level. la veulent la veuille Mmh. On va ouais, casser là. Je sais pas ce qu'il y avait là. Oh, des habitations. Ouais, bah c'est pas grave. Maintenant, il y aura une université ici. Ok, alors. Euh, université. Ouais, on va la mettre dans le coin. là. Ah, bim. Euh, là. Super! Ça c'est bon, ça. Ça c'est notre université. Ça peut aller mieux, mais ça passe. Euh, pourquoi donc? Euh... Oh, une autre petite gare. Est-ce qu'il y a des trains qui arrivent? Pas de train qui arrive. Je suis un peu déçu. Faudrait faire des trucs touristiques. Est-ce qu'il y a des monuments incroyables qui du touriste? Centre commercial, parc agréable du quartier, fontaine de vie de mort, Waouh. Parc officiel, ah ça ça peut attirer du touriste ça. On va le mettre là, côté du collège. Bim. De toute les collèges ça fait déjà des bruits. Ok. Euh, Observatoire, bureau de l'oppression. Aquarium, centre des sciences. Ah, ça c'est, c'est bien ça. Si ça attire euh, des gens, euh, c'est pour la science. Oh mince Mais qu'est-ce que j'ai fait là Mais j'ai merdé. Et j'ai merdé. Oh merde Didier. Euh. Ah. Euh, euh, euh. Là, voilà, là, euh, ça devrait être bon. Voilà, euh, oui. Oh là là, j'avais même pas pensé à... avec une fille. Ah, l'amour. Et je sais, les histoires amoureuses, c'est compliqué. Hein. Moi, je ne suis pas en couple et je suis très bien comme ça. Au centre de science, je sais qu'on pourrait le mettre. Mmh. Pente trop inclinée. Ah. Euh, là. Pente trop inclinée toujours. Le bâtiment doit être placé le long d'une route. Ah merde. Oui, moi, j'étais en couple. Ah, rupture amoureuse, douloureuse. Ça fait des roses partout. Euh Mais, ah, attends, j'ai vu un truc. Bien. Non, j'avais vu qu'on pouvait le placer quelque part. Reviens. Pourquoi on peut pas Pas trop incliné, là Je veux bien, mais je veux le mettre dans la ville, quoi. Mmh, mmh. Allons voir. Oui, ça a été dur. Ah. Ah. Ah, ah, ah, ah, ah. Oui, je peux le mettre là. Centre des sciences, bim. Euh, c'est quoi ça Gratte-ciel et mer. Non, c'est un peu haut. Tour du transport. Parc à grève du quartier. Fontaine de vie et de mort. On va mettre un... Un parc agréable du quartier ici. Là. Regarde, ça va être un quartier agréable. Vim. Et là est-ce qu'on peut mettre euh, genre euh, fontaine de vie de mort C'est un peu triste. Voilà, ici. Voilà, ça attire des gens. Ah oui les ruptures euh, de gens euh, en mode. Euh, ouais, de toute façon t'es qu'un con. Euh, voilà. Bon, en vrai, moi, je dois t'avouer, les ruptures, euh... elles n'ont jamais été douloureuses. Hein. Je me suis fait larguer et puis, bah euh... <rire> ben, j'ai pas réessayé depuis. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Cinéma. Site hmm. de lancement Gazou X. Ah, c'est combien de cinéma 110 000. Ah, mais trop bien, on va mettre un cinéma en plein centre-ville. Là. Oh, ça, ça peut être bien, ça. Quelle ville, je dirais je ne rêve si ce n'est pas le cas quoi. Plein centre ville là, là. Cinéma. Bon j'ai pas assez d'argent. Du coup après ça va attirer des touristes, je suis sûr. Attends, touristes. Est-ce que ça attire des touristes? Attractivité, ça c'est attractif, ça c'est attractif, ça c'est attractif. Ah, capitale. On peut faire quoi? Un port, un port de marchandises. Ah, on va attirer des touristes encore. Mais les touristes, on les attirera dans le prochain épisode. A tout de suite.